Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Gecko. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un petit peu particulière. Ce sera une vidéo d'un jeu flash, d'un jeu navigateur que j'ai découvert via un ami à moi. Et quel malheur m'en a pris de le tester. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour ceux qui connaissent pas, et eh bien, franchement, laissez-vous prendre au jeu. Vous allez voir, ça vaut le coup. C'est parti. Et voilà, donc on arrive sur Clicker Heroes, un jeu donc qui a été fait par... Blazerus. sur une petite boîte de jeu Flash, comme ça, je ne sais pas du tout. Et, euh... Et quoi, on arrive sur un menu, d'accord, qu'est-ce qu'on fait Clicker Heroes, ça représente quoi Clicker Heroes, au fait, le but du jeu sera de... <rire> bien, de cliquer sur les ennemis pour récupérer des gueules qui vous permettront d'upgrader vos héros, sinon on a un disponibles disponible pour le moment, afin d'augmenter les levels de difficulté. Donc on va faire ça... Hein. Là on gagne 1 gold sur le premier monstre Voilà, donc ici 5 gold On peut débloquer le premier, le premier c'est quoi Le premier ça sera des click damage On les voit écrit en vert Donc on augmentera nos click damage de 1 Donc on passe à 2 au niveau des click damage Et c'est parti Voilà pour les, la mécanique hein, la plus basique du jeu hein. Voilà, là ce qu'on peut faire C'est qu'on peut passer au level 2 parce que pourquoi Eh bien, juste au niveau 1, nous avions une petite et de mort avec 0 sur 10. Et à partir de 10 mobs et tués, nous passons au niveau supérieur. Hop. Voilà, on augmente encore d'un level, histoire de récupérer plus de gold et tuer les monstres plus vite. Et ça sera un petit peu la mécanique principale du jeu qui nous emmènera comme ça pendant des heures jusqu'à... Je sais pas... Euh, parfois ça m'est arrivé de, de, de jouer... à. Euh, Pensons que je regardais un film mais non-stop quoi. Ce jeu c'est vraiment un truc vraiment méga films. donc euh, essayez et vous allez voir c'est sympa. Alors je vais essayer de fermer 50 gold vite fait. Voilà voilà voilà voilà voilà voilà voilà voilà voilà voilà voilà. On est presque à 43 43 46 47. Voilà. On arrive à 50 gold. Oh, qu'est-ce qui se passe Des nouveaux héros débloqués. Un héros à 250 gold, qui est un petit peu trop cher pour nous pour le moment. Et un héros à 50 gold. Qu'est-ce qu'il fait, lui Ce héros à 50 gold va nous augmenter notre DPS pur. C'est les dégâts qui se feront automatiquement sans que vous ayez à cliquer. C'est vraiment très important. Donc on va voir ce que ça fait. Je clique. Voilà, regardez vie de mon ennemi. Je ne clique plus dessus, ils sont en train de mourir. Et le but du jeu sera d'augmenter ses héros au fur et à mesure pour pouvoir augmenter ses levels, c'est pas plus dur que ça. Donc maintenant je vais vous montrer une partie bien plus avancée pour, pour vous montrer un petit peu d'autres mécaniques de jeu qui pourraient vous intéresser. On va faire ça, hop, hop. voilà, non c'est pas ça, c'est pas celle-là, est-ce que c'est celle-là Non, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là ne pense pas. On va voir ça tout de suite. Elle est là. Elle est là. C'est reparti. Ça, bon, ça c'est une avancée, mais pas assez. Enfin, c'est parce que nous, les boss. On veut plus de gold. Voilà. J'ai 1410 arrobas en gold, c'est-à-dire des quatures d'essilions. Tout à fait logique, bien sûr. Je suis niveau 321. Il y a plein de buffs qui sont ici. Débloqué, il y a un nouvel onglet qui a pop, on ne sait pas ça fait quoi. Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, on regarde, regardez moi 1300, le, level 1300, level 1300, level 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. D'accord, lui coûte cher. <rire> il coûte même très cher. Alors, faut je peux l'acheter quoi Moi j'ai des, des ça, il faut des ça. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui se passe On a débloqué des buffs. Des buffs qui, qui font 10 clics par euh, toutes les secondes, pendant 30 secondes, automatiquement. Donc, euh, moi, je n'ai rien à faire, ça clique tout seul. Ça, ça fait 100% de DPS pendant 30 secondes en plus. Le DPS, n'oubliez pas, c'est le chiffre qu'il y a ici. Les clics de la sont en dessous. Le strike, Strike, 50% de chance de critique en plus. 100% gold drop. Pendant 30 secondes, ça c'est extrêmement cool. C'était correct moi. Donc là, je continue à augmenter les levels tout seul. Hein. Ok. Golden click. 30 secondes. Ok. Vous gagnez 1%. Je sais pas, je comprends pas. Barrer. On s'en fiche. On va voir ce que ça fait. On va regarder. Hein. Ah si, vous gagnez 1% des gold de votre monstre à chaque fois que vous cliquez donc voilà, on le voit les golds qui pleuvent là, donc on clique 200% click damage, ça c'est clair ah oui, double l'effet du prochain skill que vous utilisez ça c'est très fort qu'on avec le, euh, le power surge, regardez, on va, faire, on va le faire tout de suite on va faire ça et pam, regardez la vie et voilà et ça, ça réduit le cooldown du dernier skill qu'on a utilisé pendant une heure. Donc à la rigueur, vous faites ça, energize, vous cliquez sur le Reload, vous cliquez sur le Power Search, comme ça vous avez votre, euh, votre Energize et votre euh, Power Search de 100%. C'est peut-être important. Qu'est-ce qu'on va faire là On va augmenter un petit peu les levels. En utilisant CTRL, vous pouvez augmenter x100 le niveau de vos, de vos, de vos héros. c'est ce qu'on va faire x100 direct, pouf, le dernier, un des plus, un des plus chers. Euh, faites pas ça chez vous, hein, c'est très cher. Hein. On va arriver au level 325 dans très peu de temps. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Et puis devant vos yeux, je vous ferai un ascendre Ou pas, je ne sais pas. Ne sais pas 324. Il faut savoir que tous les 5 niveaux, donc 325, 330, vous avez un mini boss. Donc là on va le voir, je vais cliquer. On va prendre cher parce que j'ai énormément de dps. Des boss que vous n'avez que 30 secondes pour tuer, hein. ce qui est parfois parfois difficile. Ça arrive, c'est difficile. Vous savez quoi On va monter de 100 partout. Pouf, pouf, pouf, pouf, pouf, pouf. Tant qu'il est dés, on va monter 100. Voilà. Voilà, 900, remonter tout à 1000 au moins, ouais, c'est cool, voilà, et voilà, 1000, hein. 1000, c'est un joli chiffre, 1000 niveau c'est énorme, hein. enfin je pense, après les gens qui vont en avoir bien plus que moi, ça j'en suis, euh, suis conscient, mais c'était pour vous montrer une partie un peu plus avancée. Alors, ici on voit Fort plus 143. J'ai 0 des hero Souls. Les hero Souls, ça vous permet de vous donner des buffs. Quand vous réapparaissez au niveau 1, vous pouvez recommencer le jeu avec des baisses en plus, avec des trucs en plus, avec plein de choses en plus. D'accord, là ils prennent super cher, parce que j'ai tout le monde regarde regard et même pas l'heure leur de bosser. Qu'est-ce qu'on peut faire ici On peut summon les anciens. Pour, pour ça, il me faut des Heros Souls, que je n'ai pas. Et là, ça me permettra de débloquer des buffs. En plus. Et donc. Euh, avec ça. Regardez. Bah, plus 1%. Tout héros. Tout héros. sous le DPS. Et on peut. Qu'on peut augmenter en level. Etc. On peut en summon beaucoup. Enfin. On peut en invoquer beaucoup. Donc je vais essayer d'arriver level 30. Level 330. Pour vous montrer. Et après on fera un petit. Un, un petit asen. Et on va. Je vous montrer tout ça, après on arrêtera là-dessus, où est-il Alors, donc, la scène ça va vous faire commencer au niveau 1, en vous faisant tout perdre. Ah, c'est le Dark Ritual, Dark Ritual, ici. Non, c'est pas lui C'est pas Benet qui le fait hein. Lui, hein. Ah c'est ça, Ascension C'est un Ménothèpe Voilà, 329 Allez hop, Pété tous les buffs On cherche pas D'accord, j'ai pas le temps de cliquer hein. Voilà, le boss Ah bah d'accord Quand vous avez fini un boss à partir du niveau 100 Vous gagnez un petit cadeau C'est un héros doré pour information, on regarde les héros dorés que j'ai déjà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ce qui est plutôt pas mal. Et là vous avez l'ensemble des héros disponibles, pour faut savoir qu'à l'époque ça s'arrêtait à Frostleaf, et maintenant vous en avez jusque euh, jusqu la fin du jeu, hein. jusque trop d'argent, euh, j'ai plein que j'en ai pas encore débloqué. Donc vous voyez ce que j'ai, pour l'avis c'est pas vraiment énorme par rapport à tout ce qu'il y a encore à débloquer. Alors, Innocent Chain, c'est parti on voit ici Fort, plus +143 euros soul. Il faut savoir qu'on gagne une euro pour tous les 2000 niveaux qu'on débloque, les 2000 niveaux totaux. Donc c'est à dire lui. On va d'ailleurs on va faire péter tous les goals. Voilà. Puis on aura masse euros C'est parti. On va faire la scène. Ah la scène c'est déjà, c'est là, voilà, pouf, on recommence, Oui, on recommence niveau 1, niveau 1, je n'ai rien, je fais juste 15 de dégâts quand je clique J'ai 144 héros ce qui va faire qu'on va, ah oui, les HMN aussi, qu'on va débloquer des buffs dès le level 1, et ça c'est trop stylé Alors, qu'est-ce que ça, ce sont toutes les statistiques, les statistiques de ce maudit jeu, <rire> plutôt cool je trouve vous pouvez voir combien vous avez récolté de gold, le temps joué. Ouais, regardez, le temps joué depuis le premier clic. 173 jours. C'est plutôt énorme. Achievements. Achievements, vous avez quoi bah, Vous avez tout des achievements. C'est un petit peu divers et variés. Hein. Les gold, c'est quoi les... Ouais. Level up un héros 50 000 fois. Enfin, voilà, faut pas déconner quoi. J'en sais combien moi. On voit ça ici normalement. C'est où c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où tes Ever 330 Ah oui Total Hero le Allez c'est parti on va suivre les anciens Qu'est-ce qu'on peut acheter Voilà ça ça me permettra de commencer quand je fais une ascension au niveau 2 3 4 5 etc etc etc etc voilà. Là, normalement, je commencerai niveau 5. Donc... Oh, une veste. Vous voyez, quand je tue quelqu'un, je gagne plus de gold que euh, Spectre. Alors, on va assumer notre. Ouais, non. Non. 30% gold from golden clicks. Ouais, on va re-roll tout le tour. Hein. C'est pas mal ça. C'est pas mal si ça. Allez c'est parti! Level 2. Oui, cette petite botte, ça vous permet que quand vous avez trop d'ps par rapport à votre level, regardez, j'ai 306 de DPS et c'est pauvres diables ils en ont 26 HP quoi. Et tiens, mange, prends ta clé. Voilà, regardez, ça va vous permettre d'augmenter les levels automatiquement sans toucher à rien. Voilà, regardez, les levels qui augmentent, tout stylé, non Je trouve ça trop cool. Là, vous restez à côté, vous revenez voir de temps en temps et ça va, ça vous permet ça tout seul. Bah, J'espère que ça vous y a plu, parce que moi, ce jeu m'a fait perdre des heures et des heures entières de ma vie pour quelque chose d'absolument inutile. voilà Regardez, par rapport à tout à l'heure, on a déjà le, le mob à 250 gold, alors que tout à l'heure, ça nous a pris 10 minutes pour rien. Moi, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à laisser un comment. Ciao, ciao